Je pose le carton, on va l'ouvrir, là je vous montre le papier d'explication de la tourneuse et voilà la boîte de la tourneuse, on va tourner euh, comme ça pour vous mieux vous montrer la boîte. je vais prendre un ciseau pour ouvrir la boîte comme cela voilà il y a encore un papier expliquant qu'on peut se servir de son téléphone portable donc dans l'application bien sûr l'entourneuse avec l'étui dans l'étui je veux dire avec le chargeur le socle de charge pour poser la tourneuse directement dessus et avec un récipient vide pour pouvoir remplir du liquide nettoyant, comme euh, la boîte qu'on vient de voir là, la petite boîte carrée. Voilà tous les produits que j'ai sortis du carton l'aiguille le bocal avec le liquide qu'il y a à l'intérieur la boîte où on met le liquide de nettoyage pour nettoyer à chaque utilisation et son socle de charge voilà, avec le petit branchement voilà c'est un fil euh, vous voyez simple c'est simple de branchement et le petit pinceau de nettoyage le, le rasoir euh, électrique qu'il a à l'intérieur est bien valé et euh, voilà, j'enlève et voilà, voilà, vous voyez comment c'est bon, et après on le met à charger et c'est fini. Hello, tout le board. Je fais un test pour un euh, électrique. Et sans oublier tondeuse de chez Philips. et euh, du coup je voulais euh, vous parler des points forts et de points faibles c'est vrai que au niveau du rasage c'est super net mais dans mon cas avec le côté tondeuse c'est pas évident il faut lever la, pencher la tête en arrière c'est pas forcément simple du coup je voulais quand même vous faire voir ce que ça faisait avec euh, quelqu'un avec plein de barbe, et quelqu'un après de savoir raser. Du coup, je pensais que ça peut être intéressant, mais moi, personnellement, c'est pas vraiment un produit que j'achèterais pour moi. Bah, mais bon, faut essayer avant de dire, c'est clair. Mais euh, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le vendre. Hein. Et euh, je vous dis, euh, n'oubliez pas de liker. Au revoir. Tu respires, donnez-moi un peu d'air C'est demain que tout empire